Réclame le sang de Jésus, oui, précieux, pré-précieux, sang de l'agneau, oui, me. Mais... Sois vraiment béni et célébré Père. Merci pour ce sang que tu as versé à Golgotha. Merci réellement, Père Saint Dieu, pour les sacrifices consentis. Comme la Bible dit, s'il si consent simplement à donner sa vie, il donnera, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Nous sommes cette postérité mon précieux Seigneur et sauveur Oh Dieu, après laquelle tu as prolongé Tu prolonges encore ta vie jusqu'à aujourd'hui Aide-nous Père Saint-Dieu à pouvoir vraiment nous accrocher à cela à réaliser Père Saint-Dieu De ce que tu as eu à pouvoir souffrir En ces temps-là mon béni, mé pas Pour qu'aujourd'hui nous puissions être comme toi Tu le veux Seigneur Mon âme te loue encore ce matin Pour la grâce que nous avons le privilège d'être dans ces lieux Père oh Dieu Que je puisse encore avoir la grâce d'avoir mon frère et ma soeur et nos enfants, nos petits-enfants c'est un bonheur, mon béni, mon Père Saint-Dieu, que ton nom soit béni pour chaque frère et chaque sœur, pour chaque antique qui a été chanté, pour le témoignage, pour le bienfait que tu ne cesses d'apporter encore à ton peuple, mon roi, dans sa vie, Seigneur, témoignant de ta véracité, Seigneur, témoignant de ta puissance. Tu es le seul qui relève, tu es le seul, Père tubissant Dieu, qui domine, qui guérit aussi, bénémoine, Patibisson, toutes nos maladies, mon sauveur. Et tu nous soutiens encore, Père Quand nous chancelons, tu nous tiens par ta main, Seigneur. Béni sois-tu encore en ce jour, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous donnons à toi mon précieux Seigneur et sauveur ce matin, si tu as béni aussi Patémissant Dieu, pour que tu fasses encore ton travail dans le cœur de chacun de nos pères, parce que nous voulons vraiment être conformes à ta volonté, à toi. Taille-nous comme tu le veux, Seigneur. Et non pas comme nous le pensons, comme nous le voulons, Seigneur, mais selon toi, mon béni Patrice Saint-Dieu. à ton image, à toi, Seigneur. Béni sois-tu, mon bénémoine, Père du dieu Travaille encore nos cœurs, mon roi. Souviens-toi de ton peuple qui est rassemblé, qui est connecté à différents endroits. Béni soit ton Seigneur encore pour tout ce que tu fais, bénémoine mission tu te révèles, tu manifestes encore ta bonté à différentes personnes, bénémoine Patibisson Dieu, à nos frères aussi, à nos sœurs, Seigneur, et les potes que tu vois encore davantage, mon roi. Nous te remercions pour cela. C'est le temps où toi tu veux que nous puissions te servir. Sois béni et glorifié, Père Pardonne à ton Père, mon béni, Père Saint-Dieu. Pardonne à chacun de nous, mon béni, mon Père Saint, car nous demandons cette grâce, mon roi. Merci pour les psaumes. Merci pour tout ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Nous nous réjouissons de ces privilèges que nous avons d'être parmi les vivants aujourd'hui. Et nous réalisons que nous le sommes parce que les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui louent l'éternel. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, combien il est merveilleux. Et nous l'avons chanté, que c'est par son sang, effectivement, qu'il nous a rachetés Et nous lui disons merci pour ses bienfaits. Et comme il a dit lui-même dans sa parole, « Mon sang est vraiment un breuvage et, et, et ma chair est vraiment une nourriture. Si vous ne mangez la chair du fidèle Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » nous réalisons combien il nous est vraiment important de pouvoir certainement nous aligner à ce que lui, il nous dit. Et il nous recommande cela que pour que nous puissions réellement avoir la vie, nous devons manger sa chair et aussi boire réellement aussi son sang. Nous comprenons que le Seigneur notre Dieu, lorsqu'il parle, dans la plupart du temps, c'est parfois pas facile de pouvoir comprendre les choses que le Seigneur, notre Dieu, exprime. Parce que la Bible nous dit que c'est spirituellement qu'on peut arriver à pouvoir en juger, parce que l'homme naturel ne comprend absolument rien aux choses de Dieu. Nous prions que le Seigneur, notre sauveur, nous aide à ce que nous puissions atteindre cette dimension, ces niveaux, effectivement, d'être spirituel en ce qui concerne les choses de Dieu et aussi dans ce monde dans lequel nous sommes, effectivement, il doit réellement aussi... Parce que la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est donc jugé donc par personne. Ce qui veut dire qu'il a cette grâce d'avoir cette sagesse divine de Dieu et aussi que c'est Dieu, effectivement, l'amène aussi parfois à un niveau où il peut voir les choses... Que les autres ne voient point. La foi est vraiment une grande puissance. Amen. Ça, c'est un don merveilleux que Dieu a fait à l'homme. Et vous pouvez réaliser que, comme le Seigneur l'a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que réellement dans ton cœur, tu ne doutes point obéirait. C'est pour que nous réalisons combien la chose que nous considérons comme étant petite et, et parfois pas vraiment, peut-être on dit important, mais on ne le considère pas vraiment très important parce que on ne la place pas vraiment à sa juste place. Il est nécessaire. Vraiment nécessaire. Comme nous l'avons aussi entendu, c'est notre foi qui triomphe de ce monde en réalité. Et puis, comme le Seigneur l'a dit aussi Dans le livre des Hébreux Que nous avons eu l'occasion de pouvoir lire Il a dit Et mon juste, lui, vivra donc par la foi Nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre Alors, nous pouvons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il pose le regard sur le croyant, il attend effectivement, comme la Bible dit, l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans ton champ. Les troupeaux de tes entrailles, les troupeaux de ton de bétail et tout ça, ces gros de gros bétail seront donc aussi bénis. Et les fruits de tes entrailles aussi seront donc bénis. À condition que tu puisses obéir à la voix de l'Éternel. Vous comprenez aussi que la foi marche avec l'obéissance. Donc quand nous n'avons pas la foi, nous sommes désobéissants. Vous avez besoin de la persévérance, vous vous souvenez. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez donc ce qui vous est donc promis. Tout ce que nous faisons comme effort pour que nous puissions nous tenir, c'est pour que nous fassions simplement ce que Dieu veut. C'est ça qui fait de nous en fait des croyants. C'est ça aussi qui démontre qu'effectivement que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu, notre Seigneur, avait donné un signe à Abraham. Abraham était avancé en âge, effectivement. Les signes, c'était donc la circoncision. Il pouvait dire aussi que je suis vieux, avancé en âge, effectivement. Bon, ce sera pour les jeunes qui suivent. Non. Parce que s'il si ne l'avait pas fait lui-même, il ne serait pas, pas dans cette alliance. Tout mal, il ne sera pas circoncis. Parmi vous, un circoncis... Donc, il sera exclu du peuple, lui-même, y compris s'il n'avait pas fait. Vous comprenez, frères et sœurs, que Dieu ne fait point exception de personne. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les années, ce n'est pas que moi, ça fait 1840 que je crois. Vous venez de pouvoir arriver, vous ne savez absolument rien d'une certaine manière. Mais gloire à Dieu, si toi, tu as cru depuis 1840, nous pouvons observer que ta vie est tout à fait différente. Nous remercions notre Seigneur de ce qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Et puis, il n'étarde pas l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent donc à la répentance. Est-ce que vous réalisez cela? C'est aussi une grâce extraordinaire que Dieu nous donne en fait. Ce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Mais il veut effectivement que nous puissions arriver à pouvoir réaliser et nous sonder nous-mêmes pour que nous puissions voir si vraiment nous étions dans la position que Dieu veut. Vous vous souvenez de cela Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc il s'agit que celui qui vit par la foi est donc injuste. C'est-à-dire ce que c'est lui qu'on appelle juste, il fait quoi Il pratique la justice. Dans 1 Jean chapitre 3, regardez bien, c'est là qu'il nous dit cela. Nous lisons cela et puis nous lirons dans l'écriture que nous allons dire. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre debout, il n'y a pas de problème. 1 Jean chapitre 3, pour référence à cela, ce que nous lisons. Ah. Il nous dit, voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas un titre, par exemple, que les gens disent, bon, je me colle les titres. Des enfants de Dieu comme tout le monde. Non. Parce qu'il est dit ici, hein, dit, nous le sommes. En fait, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes, en fait. Et puis, il dit ici, il dit, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas donc connu. Bien aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous suivez très bien? C'est important parce que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, vous vous souvenez Le verset 23, vous vous souvenez On va pouvoir le redire encore, encore. Et bien donc, Ésaïe au chapitre 30, verset 23, il dit « Alors il répondra la pluie sous la sémence que tu auras mise en terre. » Vous devez prêter attention que dans toutes les versions qu'on peut lire, l'accent est toujours mis sur la sémence. Oui. La sémence. Et nous avons lu avec vous, effectivement, dans le livre de Matthieu et toutes les autres écritures, en rapport avec la sémence. Vous vous souvenez nous sommes allés jusque dans le livre des Hébreux où vous vous souvenez. Toujours la sémence. Mais alors dans les livres de Matthieu, on a eu à pouvoir faire une appellation pour qu'on fasse la distinction. La sémence, la bonne sémence est livrée. Et je vous ai ramené dans les livres de la Genèse, effectivement... Chapitre 3, verset 15, je l'ai peut-être cité, mais pas peut-être lui avec vous, mais où, où Dieu lui-même dit, je mettrai inimitié entre la sémence de la femme, vous vous souvenez, et ta sémence. C'est ça, livré. C'est ça, livré. Pour faire cette différence, en fait, dans l'appellation. Donc la sémence du serpent, c'est bien livré. Alors, la sémence de Dieu, la sémence de la femme, comme vous le savez, effectivement, c'est ce qui s'est passé quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, qui est écrit donc dans Ésaïe au chapitre 9. Et voici donc, la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On l'appellera donc. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu du ciel là avec nous. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était donc Dieu. Donc la sémence de la femme, c'est bien la parole. Parce que Marie a dit, je ne connais point d'homme. dont je n'ai pas reçu la sémence d'un homme. Comment cela se fera Parce que l'ange a eu à pouvoir répondre lorsque Joseph s'est torturé dans son esprit, qui voulait répudier effectivement Marie, parce que il était impossible. Quand Marie lui a dit qu'elle était donc enceinte, qu'elle attendait famille, je crois que les communs de mortels, c'est-à-dire tout être humain sur la terre, quand elle voit sa fiancée effectivement venir avec un ballon. Toutes les explications possibles qu'on peut donner, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on sait que pour avoir ça, il faut qu'effectivement que l'homme soit... Et Marie disait, non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais Joseph aimait tellement Marie, mais il avait difficile d'admettre cela. Vous vous souvenez Ah, ça le travaillait, en son cas. Vous savez que Marie était correcte. Mais là, c'est qu'il voyait de nous. C'est pour ça que les yeux nous trompent beaucoup. <rire> la foi ne consistera jamais à la vue. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on attend toujours qu'on voit dire, ah oh, oui, ça, ça, le Seigneur peut permettre ça. Mais une fois qu'on a prié pour la personne, moi je suis tranquille. Amen. Je sais que ça se fera. Amen. Il suffit simplement de prononcer la parole. Et c'est tout, tu vas dormir tranquille. Ça va se faire. Puisque tu as demandé à Dieu, il n'est pas sourd. Hein? Et puis nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. On nous l'a dit, hein? dans cette parole se trouve donc la vie. C'est ainsi que quand euh, l'ange Gabriel vint donc euh, vers Marie, comme il a parlé effectivement, et puis Joseph commençait à pouvoir, quand Marie lui a parlé effectivement, je ne sais pas, parce qu'il avait même dit ça ah, à ah, ah, l'ange Gabriel, je ne connais point d'homme, mais il était vraiment sincère. Et l'ange Gabriel lui a dit, c'est pour ça que les saints enfants de la de toi, se sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Parce que dans les scènes écritures, Dieu fait toutes choses selon. N'oubliez pas cela. Parce qu'il dit, dans les au chapitre 9, nous pouvons les lire, je pense que c'est cela, hein, le trait 9, il nous montrant effectivement, en réalité, les choses comme elles doivent être vues, effectivement. Voilà, c'est cela aussi. Il n'y a qu'à ça. Ah. Mm -hmm. Voilà. Ah, si, 5 si, voilà c'est si, si, Voilà. voilà. voilà. voilà. Vers six, vers six un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, presse de la paix. Alors voyez-vous, j'ai toujours eu à pouvoir dire, si vraiment c'est pour ça, si vraiment Satan avait la puissance, le pouvoir comme il le prétend pouvoir dire qu'il a, Puisqu'il s'était écrit. C'est là qu'on voit celui qui est tellement puissant. Il dit, moi, je ferai comme ça. Mais toi, si tu es très puissant, tu pourras faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais il lui dit il, dit, il lui montre effectivement comment il sera. Et puis il dit encore, une vierge concevra. Donc la vierge doit concevoir. Et je ferai tout. Si moi je suis son adversaire, je ferai tout pour que ça ne puisse pas s'accomplir. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Il dit, il reste tranquille. Amen. Et il s'occupe de ce qu'il doit s'occuper. Et il est sûr et certain que ce qu'il a dit là, ah non, il a dit la parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut jamais rentrer en moi sans effet, sans avoir accompli le dessein pour lequel cette parole a été donc envoyée. Voilà l'homme de confiance. C'est pour ça que quand il est venu dans le corps d'un être humain, il dit les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Ça, c'est là où toi et moi, nous devons avoir confiance. Et voilà que, euh, comme Joseph, effectivement, s'est tourmenté de cela, et cela nous est dit, je crois, dans Matthieu, au chapitre 1, nous pouvons lire. Je pense que c'est cela. Voilà. Matthieu chapitre 1, c'est le verset 18. Voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva donc enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité donc, voilà, alors là, c'était le trouble et Joseph de voir effectivement que sa fiancée, avant qu'ils puissent habiter ensemble, il était déjà enceinte. Il faut vraiment la grâce de Dieu, arriver à pouvoir accepter et puis croire effectivement ce que. Parce que chose pareille ne s'est jamais passée. Je jamais entendu parler de cela. Mais c'est vrai que depuis que les monde des mondes, ça n'était jamais entendu, ça n'était pas passé. Mais les problèmes, c'est que Dieu, notre Seigneur, c'est l'homme en fait. Et puis Israël, les Juifs, les Hébreux, c'était le peuple de Dieu. Ils n'ont pas eu à pouvoir vraiment toujours prêter attention à ce que Dieu avait dit. Parce que cette chose-là qui était passée, qui s'était passée avec Marie, Dieu l'avait déjà annoncée. Mais le grand problème était quoi? C'est ce qui nous arrive aussi tous, en fait. Ce que nous pouvons le lire, mais nous ne croyons pas. Nous disons c'est un peu une, comme une utopie, c'est un peu une imagée. Non, Dieu dit ce qu'il dit. C'est pour ça que Joseph, ben, ils, ont, ils ont lu ça. Parce qu'Isaïe, ils l'ont lu, hein. Et donc, c'est, était là, dans les scènes d'écriture, évidemment. Et il voit Marie, effectivement, qui dit Mais je suis tombée enceinte. Et, et là, je dis Mais ce n'est pas possible, Marie. Et pourtant, c'est écrit. C'est ça, notre problème aussi d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Les promesses que Dieu a faites pour notre temps. Nous pouvons le voir sous nos yeux s'accomplir. On a difficile de croire. D'ailleurs, on ne réalise même pas. Savez-vous, frères et sœurs, que c'était la, la plus grande, plus grosse promesse de ce temps oui, Mais. Il n'y a pas eu de trompette, hein et Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, voici, voici, comme j'avais dit, effectivement, une vierge est enceinte. Allez voir cette fille-là. Nous. Et les gens menaient leur vie tout à fait normalement. Et quand on regardait même Marie en question, qui disait qu'elle est prostituée. Tout le monde parlait du mal de Marie. Mais la grâce que Marie avait, c'est qu'elle savait c'est ça la grâce. De Dieu. Elle savait. C'est pour ça, toi, tu dois avoir une relation avec Dieu. Amen. Parce que Dieu peut faire des choses tout à fait extraordinaires dans ta propre vie, que les communs des mortels ne peuvent pas accepter. Mais toi, tu sais que c'est vrai. Ils vont te mépriser, ils vont te détester, ils vont te traiter de tous les noms. Mais toi, tu dois savoir. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, Dieu aime que ses enfants aient l'expérience avec lui. Quand on te dira que Dieu n'existe pas, tu dis les tiens, il n'existe pas. Mais le mien, à moi, de la Bible, il est le même et il est vivant. Parce que je le connais et il me connaît aussi. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Pour que les liens là soient établis entre toi et Dieu. En fait qu'on ne puisse pas te faire vaciller par n'importe qui qui viendrait. Moi je connais mieux, nos toi tu dois connaître. Alors, là, dans Matthieu, il nous fait savoir que en fait, par la du Saint-Esprit, avant que nous habitions ensemble, Joseph, verset 19, Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ah là là, c'est carrément facile. Parce que, non, que, Dieu le bénisse. Voyez-vous un homme qui est juste, hein? il pose des actes justes, parce qu'elle savait que si les gens apprennent qu'elle est enceinte qu'elle était avec Joseph, qu'elle a fait cela, eh ben on va avoir mon à la lapider. Alors, il dit, bon, trouvons un moyen. <rire> euh, oui. Pour que tu ne sois pas dans des contextes. C'est pour ça, frères et sœurs, que il est toujours important de pouvoir comprendre que un accident peut arriver à quelqu'un. Mais il faut savoir être miséricordieux. Et toujours, ne pas toujours mettre les gens, les exposer comme ça. À moins que Dieu dise de pouvoir, je parle par exemple de vous. Et que c'est lui qui est responsable, effectivement. Que Dieu lui dise, quand Dieu dit, alors les choses doivent être faites. Mais vous, vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir aller parler de ces... Parce que vous pouvez tomber dans la même chose. C'est pour ça, et puis, que Dieu nous aide. Il faut être juste. Et j'ai dit bien juste dans vos jugements. Si votre cœur... Alors, nous lisons quand même. Que... ne voulez pas la diffamer c'est pour vous rompre secrètement avec elle c'est dans la Bible non? comme il y pensait avec un cœur droit <rire> comme il y pensait c'est toujours le cœur mon frère si votre cœur est mauvais vous serez injuste tout est question vous vous connaissez vous même pourquoi vous laissez pas être lavé dans votre conscience, subconscient, vous avez beaucoup de, des choses que vous avez cadenassées, des choses qui... Mais soyez libres. Amen, Amen, Amen, Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, il est venu pour libérer... Et pourquoi tu as, tu as toujours des cadenas Ton cœur ne respire pas bien parce qu'il y a beaucoup de cadenas. Alors qu'il est venu libérer les prisonniers. Ah ben. Comme il y pensait, voici donc, un ange du Seigneur, quand on est droit, on, fait, on, sait, on commence à pouvoir prier, Dieu doit toujours agir. C'est ton cœur à toi que tu dois toujours examiner. S'il est mélangé, Dieu ne peut rien faire. Et il aime bien quand tu as un cœur droit, tu cherches, tu veux savoir, oui, il te fera connaître les choses, effectivement. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. cest ici de la bonne du, du cœur? Je t'aime là-dedans, d'une seule source. Peut-il sortir à la fois l'eau douce et l'eau amère? Ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que je vous l'ai toujours dit, même si vous ne me croyez pas, ce que vous entendez ici, à la barre du jugement vous l'entendrez je vous l'ai dit frères et sœurs et c'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre aussi dans les Saintes Écritures c'est il vaut mieux se laisser juger maintenant Amen. Amen. Amen. et obtenir aussi la grâce et le pardon pendant que nous sommes les temps favorables Amen. accepte d'être jugé Amen. viens comme ça avec ton cœur ouvert, Amen. Seigneur vois-moi, là où je ne suis pas bien, éprouve-moi, sonde-moi, éprouve-moi, et regarde, j'ai toujours une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de la vérité, aussi longtemps que j'ai encore la vie, et que c'est un temps merveilleux, que l'humanité ne réalise pas, Frère, si Hitler, si Hitler s'était répandu, pleurant, et dit, Seigneur, je t'accepte, pardonne-moi, Dieu ne l'accepte pas. oui monsieur oui madame vous me direz ah oui monsieur, mais c'est vrai c'est le temps le temps que la Bible nous fait savoir le temps favorable le temps favorable bah, si donc le temps favorable donc dans ce temps ici toi et moi nous avons la possibilité de pouvoir nous approcher de lui de l'invoquer et il répondra mais le problème c'est toi Dieu est venu te libérer, mais tu te promènes avec des cadenas. N'oublie pas ça, toujours fermé. Tu as un livre des secrets. Je vous ai jamais demandé de venir me livres des secrets. Non, non, non, non, non. Mais je vous dis simplement, vous en avez tellement, que vous ne vous rendez pas compte pourquoi vous avez des douleurs dans le cœur. Pourquoi j'ai l'estomac. Mais c'est à cause de ces cadenas qui sont, sont tellement lourds. « Seigneur, Seigneur, tu es venu me libérer. Qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça ?» Il est venu libérer. Alors, continuons ici, dit. Alors, un ange du Seigneur donc, lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, c'était pas n'importe qui. Cette descendance-là. Parce que Dieu, notre Seigneur, il est bon. Il est merveilleux. Il est tellement plus sage que la sagesse. Alléluia. Il avait promis à David, oui. tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur ton trône. Joseph, de la lignée de qui David. Pas de Jérémie, de David. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça qu'on appelle fils de David. Oh, okay. Vous vous souvenez de activement dans la fête. Vous comprenez, non Alors, il dit, donc, euh, mm -hmm, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. C'est écrit, hein Ta femme. <rire> c'est merveilleux, cela. Autant, ils étaient fiancés. L'ange qui vient, regarde. Il lui dit, euh, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. C'est un ange qui vient qui te parle comme ça, tu as apaisé. Donc, euh, il te dit, tu ne dois pas le craindre, de prendre ta fiancée, Marie, ta fiancée. Il dit, ta femme, il le dit déjà, c'est celle que Dieu t'a donnée. Alors, n'en faites pas une doctrine. Et chaque fois que je me fais faire une fiancée, c'est ma femme. <rire> je sais que bon, que nous n'aimerons pas entendre cela, ce n'est pas une doctrine que vous êtes fiancé aujourd'hui. Et que bon, le lendemain, tu sors, tu te réveilles et dis, ah, c'est ma femme. Ah oui, parce qu'elle a le message, on nous a dit. Et une fois que tu es fiancé, donc, euh, c'est ta femme, alors si c'est ta femme, alors nous attendons le bébé. Dites-vous bien que j'ai connu cet épisode-là. Ah, j'ai à pouvoir gérer des cas. Dans ma vie, c'est terrible, dans le domaine des mariages et divorces, il y a même des frères et ceux qui croient qu'ils qu connaissent mieux que vous. Hein, et Ils viennent même vous dire, oui, il a fait la chose. Et ils viennent te dire, oui, parce que c'est ma femme. C'est ça les dangers que vous avez, vos frères. Vos frères et sœurs aussi. Quand vous venez, vous voulez toujours m'instruire. C'est tout dans le domaine des mariage et divorce. Vous voulez toujours m'instruire. Ah, mais parce que dans l'écriture, on dit ceci. Pensez-vous vraiment que l'écriture que vous citez là, moi, je suis déjà vieux quand même. Et j'ai connu des cas de mariage et de divorce avant même, peut-être que vous soyez même nés, peut-être. Mais je vous l'ai dit pour que vous puissiez être rassuré, parce qu'il ne faut plus venir dans mon bureau et me raconter des, des choses inutiles, comme si vous aviez une connaissance supérieure, que vous avez eu effectivement... Non, mettez-vous simplement dans l'humilité, écoutez seulement et obéissez. Si vous ne voulez pas écouter, vous prenez vos décisions. Mais ne venez pas, l'écriture dit, quand je vous dis que l'écriture dit ça, mais ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est parce que je sais ce que ça veut dire. Amen. Vous pensez vraiment, je vous l'ai dit toutefois, que Dieu va me donner une responsabilité comme ça et ne pas me donner aussi la révélation de la mariage et divorces. Je vous l'ai toujours dit ici, c'est moi qui voulais faire comprendre, mais les livres dont vous les livres, Je vous l'ai dit ici, quand j'ai dis ça, tout le monde était énervé, tout le monde sait si, les frères. Mais plus tard, vous avez compris. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, il y en a des ceux. Parce que <rire> si vous voulez, vous n'êtes pas content, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous contenter. C'est la vérité, 100%. Alors, dans ces domaines-là, c'est un domaine que Dieu réserve de pouvoir. Parce que je vais vous dire, parce que souvent, je vous ai toujours dit ici, si, j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer à tout, à tout cas, à tout cas, on applique ceci. Non, non, non. Chaque cas a sa spécificité. Et vous, la connaissance que vous avez, c'est de quel cas? Le cas qui est dans le passé. Mais maintenant, c'est un cas que vous avez, que vous voulez appliquer avec moi, je sais. Mais ça ne colle pas. Et cela aussi. Je vais vous poser une question. Toujours dans le mariage et le divorce vous La femme, là, qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Si je vous pose une question. Dieu, je ne veux pas qu'on comprenne mal. C'est toujours Il y a des esprits qui ne sont pas corrects. Surtout dans ce domaine-là, on va commencer à fabriquer. Parce que c'est très important que vous puissiez comprendre que votre compréhension des choses elle est très erronée vous l'ai dit, très erroné en fait. Si Je vous pose cette question. Je ne veux pas que ça soit comme... Mais, mais c'est vrai. Savez-vous ce que le Seigneur a dit à... Je pose vraiment la question. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est ma qui vous mettre sa main un peu la voix. Savez-vous ce que le Seigneur a eu à pouvoir poser comme question d'abord à la femme? Ces personnes-là. Avait-il tort ou avait raison les, les personnes qui ont amené cette femme-là, qui l'ont surprise dans cet état-là, qui l'ont amenée là. Vous avez raison. Vous, dans votre théorie, dans votre hein, connaissance de mariage et divorce, quelle était la réponse que vous avez donnée à ce moment-là Moïse a dit, c'est appliqué. Oui. Vous serez, mis, oui, nous, ça, vous de toute façon. Moïse l'a dit, c'est fait, déjà pas, on l'a déjà vu. Oui, non, non, non, non. Moïse, parce qu'ils sont venus aussi comme vous avec la même formule. Moïse l'a dit, hein? ben, on l'applique. J'aime Jésus. Alors là, il a fait sortir une autre formule. Amen. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Je l'aime trop, c'est extraordinaire, mon frère. Trop, c'est trop peu. Je suis heureux, moi. J'ai dit sur la terre, j'ai connu cet homme de Galilée. C'est le plus beau cas de nous. Non, vous ne réalisez pas, frère. Vous ne pouvez pas réaliser. Non, non, non. non. Vous ne pouvez pas réaliser. Alors, il s'incline et puis il pose la question. Si quelqu'un parmi vous, Dieu Jésus, n'a jamais péché, on est passé de l'adultère, mariage et divorce, à une question de péché général. Alors là, applique ta formule, c'est ça. Le problème. Vous voyez, mon frère, je vous l'ai dit, vous avez beaucoup à apprendre. Mais il faut du respect. Beaucoup de respect et de considérations. Alors Dieu pourra donc nous ouvrir. Je l'aime beaucoup. Et vous connaissez donc la suite. Hein? Il y avait beaucoup qui s'étaient donc gardés sans sans absolument rien. Et qui se sentaient vraiment qu'ils avaient des droits. Parce corps. Oh, on connaît, personne ne peut nous dire quoi que ce soit on sait. Mais juste une petite question. Petite, pas grande. Si quelqu'un parmi vous. A jamais péché. Ah non, il faut être plus sage de la sagesse. Il était vraiment plus que sage. Mais dans une douceur. Hein. Si quelqu'un parmi vous ici n'a jamais péché, il n'a pas, il n'a jamais dit, n'a jamais commis adultère, il faut dire tout ça. Non, non, il n'a même pas. C'était cette formule-là. Il a seulement utilisé « n'a jamais péché. » J'ai toujours aimé cette écriture-là. J'ai dit, mon Jésus, il est vraiment très sage. Il est spécial. Il est vraiment le dieu des prophètes. Il est le superlatif en Amen. fait. Hmm. C'est merveilleux sa façon de pouvoir parler. Ça vous rassure. Même quand vous êtes dans une mauvaise position, quand il te parle, c'est autre chose. Je l'aime beaucoup parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour condamner, pour sauver. Et tout d'un coup, bah, ah, je reste un peu dans ce domaine de mariage et divorce. Je ne rentre pas dedans, hein, mais je vous montre ce mot pour que vous puissiez voir combien c'est erroné vous pensez. Et que pour quand vous venez me voir, vous n'avez rien à me sourire. Je l'ai dit, on va dire les frères, prendre, prenez comme vous pensez. Mais j'ai dit, il faut du respect. Vous ne pouvez pas vous asseoir là et commencer à pouvoir me dire ce que moi je dois savoir pour un rapport, un mariage et divorce. Donc quand je prends une décision, c'est cela qu'on doit appliquer. Parce que je suis quand même pasteur ici. Ça doit s'appliquer comme ça. Ça ne vous plaît pas, vous prenez vos décisions, vous prenez dispositions, parce que moi je dois prendre la décision aussi. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai posé la question. Donc, je disais, bon, voilà. Euh, chacun d'eux, il va pouvoir travailler. Il s'est trouvé que il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Il se souvenait, en fait, du de péché, des choses qu'il avait faites, d'une certaine manière. Donc, il ne a pas dit, alors, partez. Non. Non. Il est resté tranquille. C'est ça le meilleur de notre Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle travaille. Alléluia! C'est la vérité. Amen, amen. Quand il a prononcé cette parole, amen, amen. ça rentrait dans la mosquée. L'autre dit Je suis indigne. Qu'est-ce que je dois faire ici à côté? Il voilà. s'en va. Il s'en va. L'autre, qu'est-ce okay, qui s'est passé? Tout le monde, du près des petit jusqu'au plus grand, ou plus grand, donc tout le monde, personne n'est resté. La femme restait toujours là parce qu'il se sentait coupable. La tête en bas. Il y a eu des docteurs qui étaient venus pouvoir le confondre. Il a simplement posé la question. Elle est docteur et tous les anciens, et tout le monde, et même les, les enfants. Tous, ils sont tous partis. Et puis regardez très bien ceci. Il est vraiment bon. Frère, il faut, je disais, il faut l'aimer. Quand vous l'avez goûté, vous abandonnez tout ce qui fait votre privilège. Oui. Vous acceptez comme Moïse a accepté l'opprobre de Christ. Comme étant une grande richesse par rapport à ce que l'Égypte lui donnait. Il pose la question à la femme maintenant. Femme, où sont donc, j'aime Jésus, Amen. où sont donc tous ceux-là qui t'accusent Frère, je ne sais pas, avoir un tel homme, dans une situation où moi je me trouverais, dans cette scène, je vous en supplie, je ne sais pas comment vous suppliez, je ne sais pas, Jésus est, est, est digne d'être aimé, frère. Amen. Jésus, c'est pour vous, c'est d'être un nom. Mais c'est la parole de Dieu. Celle que vous méprisez ici, qui vous, vous prenez, effectivement, que moi je prends ça, je ne prends pas ceci, je n'aime pas ceci. Mais toute la parole, c'est Jésus. Alors, les femmes, où sont donc ceux-là qui t'accusaient? Tous ceux qui t'accusaient? Elles regardent autour d'elles personne. Et puis, lorsqu'il a peut-être élevé la tête comme ça, il a vu seulement Jésus lui-même. Vous savez ce qu'il lui a dit Que Dieu te bénisse. Vous savez ce que Jésus lui a dit Moi non plus. Mon frère, lui, il pouvait l'accuser. Parce qu'il est né sans péché. Il pouvait jeter la pierre, lui. Il pouvait les faire. Il avait les droits. Alléluia. Oui, monsieur. Il avait ses droits là. Alléluia. Amen. C'est Jésus est merveilleux. Après, ne vous laissez pas entraîner dans des idoles, des choses inutiles de l'élévation des armes, de ceci, et de cela, peu importe que ça, ça coûte ce que ça peut coûter, qu'on vous déteste, ne vous engagez jamais. Il n'y a qu'un seul. Qui peut vous comprendre? Qui a la compassion de vous? Aujourd'hui, un homme peut vous comprendre, demain, ça passera autrement. Mais lui, il vous comprend vraiment. Et puis lui, quand il doit vous défendre, il est juste. Si vous pouvez vraiment l'aimer. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire, si je le répète, je le répéterai encore si quelqu'un aime sa femme, son mari, son fils, tout ce qu'il y a, ses enfants et tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. <rire> pour cela, il faut vraiment l'aimer seul en fait. Alors il dit à la femme moi non plus je ne t'accuse pas. Si lui qui avait le droit de le faire. Et moi qui suis dans la même condition de péché que les autres. Alors maintenant regardez. Il a regardé la femme et dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Vous vous souvenez Amen. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ensuite Vous dites, vous êtes sûr Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Si C'est vrai ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a-t-il ajouté autre chose a-t-il ajouté autre chose à la femme Il a dit « Va que Dieu te bénisse ».« Va et ne... » Il s'est arrêté là. Donc, il n'y a rien à ajouter. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu nous aide. <rire> j'ai dit, je vous ai posé cette question en disant, vous allez vous poser la question, je ne vais pas rentrer dedans, mais je vous ai simplement posé la question « Qu'a-t-il dit à la femme? Il a simplement dit à la femme, « Va et ne n'empêche. » A-t-il ajouté autre chose? Alors, ici on nous dit, c'est donc, enfin, donc, Joseph dit, « Fils David, donc ne crains pas de prendre avec toi, Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient donc du Saint-Esprit. Et l'enfant un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui donc qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche, par le prophète. Voici donc la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu ». Avec nous. Amen. Donc, euh, c'est cela, effectivement, comme nous étions partis, les Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une limite entre la sémence et la femme et ta sémence. Et, et nous voyons, voilà, que la sémence de la femme, c'est bien la parole de Dieu et, effectivement, c'est cette parole que Marie a eu à pouvoir dire qu'il qu me soit fait. Donc, c'est donc, donc, elle a donc cru en réalité. Vous connaissez donc euh, la suite. Donc, nous comprenons que, afin qu'on puisse voir, on a eu à pouvoir parler des livrets, effectivement, aussi, pour qu'il euh, n'y ait pas confusion. Mais là, c'est vraiment, c'est vrai, puis Dieu, le Seigneur a utilisé les termes juste, exacts, appropriés pour qu'on puisse voir que ça se ressemble. Ça se ressemble presque. Mais il y a une grande différence. Il nous a donc donné euh, l'explication de cette Parabole, toujours garder la pensée, Esaïe 30, verset 23. Il nous a donc donné la compréhension de la parabole en disant très bien que la bonne sémence, ce sont donc le Fils du royaume. Quand on dit que ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire que ce sont les fils de... Des fils de Dieu. Bien sûr, parce que <rire> je vous pose encore la question, parce que c'est un peu comme si on hésite. Nous avons démontré par les saintes écritures que la sémence de la femme, c'est bien la parole de Dieu souvenez Alors, on nous dit dans les livres de Jean au chapitre 1, verset 11, 12 et 13, on nous dit que elle est venue chez les siens. souvenez Amen. Au commencement était la parole. Parole était avec Dieu, vous connaissez bien. Donc, car ah, elle est venue chez les siens, c'est la parole. Amen. Mais les siens ne l'ont point. Vous savez de qui l'on parle. Alors, on nous dit qu'à ceux qui l'ont Reçu. À ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné le pouvoir de devenir qu'elles sont nées de la volonté de la chair et de l'homme, mais de la volonté. Donc, c'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Donc, nous venons donc de la sémence la sémence de Dieu. Et nous aussi, nous sommes donc la sémence de Dieu, parce que étant nés de la parole, nous sommes devenus aussi... C'est pour ça qu'on parle que la bonne sémence, pas celui qui sème la sémence, c'est les fils de l'homme. Est-ce que c'est clair Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, nous comprenons qu'effectivement que On nous montre qu'en réalité, la semence effectivement, qui est donc plantée, ce sont donc effectivement, ah ben, ce sont donc effectivement les fils de Dieu. Et les vrais qu'on a mis, effectivement, qui se ressemble tellement, eh ben, ce sont donc les fils du malin. Le Seigneur l'a dit aussi clairement. Je voudrais que vous prêtiez vraiment attention, frère, parce que si on nous ramène à cela, c'est pour que ça rentre en vous. Et que vous puissiez voir les dessins que nous allons avoir pour que vous puissiez comprendre que, effectivement, Dieu est vraiment Dieu et qu'il accomplit sa parole dans ce sens. Parce que vous devez vous rappeler une chose dans les saintes écritures. Dans les livres des actes au chapitre 3. Le verset 19, je pense que c'est cela. Toujours, et c'est parallèle, effectivement. Il nous dit une chose, répentez-vous, je crois que c'est cela qu'il nous est dit. Vous devez remarquer cela. Acte 3. C'est donc 19. Regardez très bien. On nous dit, répentez vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc à... Prêtez attention à cela, frères et sœurs. Si nous prenons dans les actes au chapitre 2,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 et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, c'est notre Dieu les a. Est-ce que vous avez entendu bien? Alors, si nous, dans les chapitre 3, verset 19, vous m'entendez bien? Verset 19, on nous dit, encore, répentez vous et convertissez-vous. Alors, la question que je vous pose, c'est celle-ci. La répentance s'adresse à qui? La répentance. Parce que, regardez très bien, on dit, répentez vous et convertissez-vous. La répentance s'adresse à qui? Acte chapitre 10, je pense, ou 11, regardez très bien. Je pense que c'est ça. Voilà. Voilà. Acte 11, verset 15. Lorsque je me fis mire à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, vous, vous y êtes, pouvais-je moi m'opposer à Dieu On a regardé le verset 4, 18. Après avoir entendu cela, il se calmé, vous vous souvenez Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé quoi La repentance aussi à qui Afin qu'ils aient donc... Alors, regardez très bien, c'est très important qu'on comprenne le saint écritures. Vous avez remarqué que Pierre, quand il a parlé de cela, il dit, que Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Vous vous entendez C'est écrit, non, je vous ai lu sur, non Ça acte, acte 11, non parce que, parce que quand je pose la question, c'est pour que vous soyez sûrs, peut-être que vous ne prêtez pas attention à ce que je disais. Alors, il euh, dit ceci, acte 11, verset 17. « Or, oh, puisque Dieu a accordé le même don qu'à nous, le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, oh, Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu ?» Et qu'est-ce qui s'est passé Votre attention, s'il vous plaît, frère et et brillez que vous soyez spirituels parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez faire. bien, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre entra dans la maison des Corneille Vous savez comment le Corneille a reçu Et cet homme ici a commencé à pouvoir parler du Seigneur Jésus. Et il est arrivé à un moment où, où il a dit une parole comme, comme il est dit ici au verset 42. Chapitre 10, verset 40, dit, Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge du vivant et des morts. Vous me suivez? Amen. Juge du vivant et des morts. Tous les, 43, tous les prophètes rendaient lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des Comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient alors, dans les actes au chapitre 2, on nous fait savoir, euh, c'est donc, euh, c'est 37, il dit, verset 39, acte 37, donc euh, 37, 38, 39, il dit, car d'abord, non, je dis ça, verset 36, 38, Pierre leur dit, répentez vous que chacun de vous soit baptisé dans Jésus-Christ, notre Seigneur, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que c'est notre Dieu les appellera. La promesse du Saint Esprit est pour vous. Alors, à qui est-ce que Pierre euh, s'adressait pour la réponse il repentez-vous que chacun de vous soit pas d'ici. Vous remarquez très bien que quand il est rentré chez Corneille il a eu à pouvoir prêcher le Saint-Esprit, le même. est descendu sur tous ceux qui étaient donc rassemblés là. Et pourtant, et puis après ils ont dit, mais Dieu a donc accordé la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Et alors, c'est quelle vie dont ils parlent en fait C'est la vie éternelle. Amen alors pensez-vous vraiment que les fils du malin peuvent avoir la vie éternelle donc la repentance s'adresse bien au peuple de Dieu la répentance ne s'adresse pas au fils du malin la répentance ne s'adresse pas à tout ce que vous voyez à gauche et à droite la répentance c'est les regrets sincères parce que Dieu avait placé quelque chose au-dedans de toi. C'est toi qui dois reconnaître que je suis un vrai, mais il y a un faux qui est venu quelque part. C'est pour ça que tu as besoin de te répandre. C'est pour ça que j'ai toujours dit que... Un fils de Dieu, la repentance, il doit se pencher. Quand il a fait quelque chose, il doit demander pardon. Il ne faut pas les supplier. Il demande pardon, demande pardon. Le fils du malin est difficile. Un fils de Dieu, quand c'est l'écriture, il reconnaît l'écriture. Il baisse sa tête. Il dit Je fais. Un fils du malin, vous l'avez remarqué, les temps, frère. J'aimerais t'en voir une journée entière. Vous l'avez remarqué depuis la Genèse. Parce que tout a commencé dans la Genèse. Quand le Seigneur a parlé à qui ça À Caïn. À, à vous êtes témoin, non Vous ah ben, ben. euh, vous témoin Pardon euh, Vous vous dites Caïn Ah, je me, je me sens qu'il tout cassé de menté. Non, rien du tout. Il avait encore la regard à affronter. C'est pour ça que quand on te prêche. Sœur, fais pas ceci, ma soeur, mon frère, blablabla, blablabla. je vais montrer que je suis le frère. Il y a un problème. Un fils de Dieu et une fille de Dieu. Tu ne dois pas lui parler trois, quatre, cinq fois. Tu lui dis ça. Aïe, Dieu est bon. Frère, il nous amène à une dimension que vous ne réalisez pas. Bien sûr, que, qui nous aide à ce que nous puissions. Donc, donc, on peut donc effectivement que quand il dit répentez vous il s'adresse à ceux qu'il connaît. Parce que tu ne peux pas arriver à pouvoir continuer dans cette voie, ce n'est pas la tienne. Et à cet moment, d'ailleurs, vous, vous l'avez remarqué, ces gens sont venus des différents endroits, mais quand ils ont entendu au bruit qui a couru, ils sont venus là pour pouvoir entendre. Mais, la Bible nous dit effectivement que leur cœur était vivement touché. Mais un fils du malin, son cœur est toujours en aussi. Mais c'est à ceux-là dont le cœur était vivement touché. Que Pierre dit, répondez-vous. Pas aux autres. Amen. Parce que ceux-là dont ils ont parlé dans ce qu'on a c'était donc des fils de Dieu dans le monde. Ah oui, que Dieu, lorsque Pierre est venu, qu'il a porté la parole comme nous étions du nombre. Alors notre cœur aussi a été touché dans la maison de Corneille. Ah. Ils ont réalisé le pardon nos péchés parce que les fils du malin n'ont pas vraiment... Ah oui, c'est... Mais toi, oui. J'ai te fait souffrir, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas, frère. Ah mon Dieu t'a mouru, pitié de moi. Un hein, pardon. Tu tu sens que tu es brisé dans ton fort intérieur. C'est pour ça que je vous toujours eu oui, à pouvoir vous dire, frères et sœurs, ne venez pas avec beaucoup d'explications. Justification, ça ne sert à rien de te justifier. Tu es coupable, tu reconnais quand même. Seigneur, je reconnais. Parce que quand tu reconnais... Regardez bien, toujours souvenez-vous, la sémence du malin ne reconnaît surtout pas. Où est Abel C'est le gardien C'est son gardien Est-ce que, est que je suis son gardien, que, que je, suis son gardien? Que, que je suis le gardien de mon frère Mais il a tué. Il ne reconnaît pas qu'il a tué. Il est encore avec un regard effronté. Il s'assied là au milieu autour de ça. Je dis, moi je suis un fils de Dieu. C'est ça l'ivraie en fait. Il vous fait des choses, effectivement. et vous dit, mais est-ce un frère Est-ce vraiment, c'est pas possible ça Comment est-ce qu'un frère ou une soeur peut avoir un cœur dur comme ça Parce qu'un fils de Dieu, non. Son cœur est sensible, il est touché. Quand il a fait mal, il pleure, il reconnaît. Bon, maintenant, je ne vais pas que vous allez maintenant commencer à... <rire> non, non, non, non, ça c'est fabrication inutile. hein Hein, se font, c est, c est, vous sentez une nature que vous avez en vous parce que c'est pour ça que je dis vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à demander pardon Sinon, et puis de toute façon si il va te demander pardon bon, je te, te pardonne, bon, tu as tu, tu, tu, tu, tu, tu de vérifier hein. je, et vous comprenez que là dedans il y a un problème et c'est toujours beaucoup d'explications beaucoup de justifications ça fatigue Simple, répentez-vous et que chacun de vous et vous recevrez parce que Dieu ne peut pas donner son esprit à n'importe qui. Cette promesse est pour vous. Et la répentance, vous en avez besoin. Vous pouvez voir comme ça, dit bon, j'ai les droits. Tu as des droits droit de quoi Parce que tu es encore lié. C'est lui avec qui tu dis, tu n'as pas de droit, puisque si longtemps que tu es lié là-bas, tu ne peux pas revendiquer les droits des fils là-bas. Il faut d'abord que tu sois... Quand le fils vous a franchi, quand tu as franchi par le fils, alors tu revendiques. Les droits étant libres, tu peux même chasser les démons. Et si tu es prisonnier des démons, tu collabores avec eux, comment peux-tu les chasser? C'est pour ça que <rire> répentez-vous. C'est-à-dire que reconnaissez que ces œuvres-là, ce n'étaient pas les œuvres que je devais. Ça venait de quelqu'un. J'ai toujours dit, frères et sœurs, pourquoi collaborer avec les démons Vous me dites que vous aimez les seigneurs. Mais quand on présente la parole de Dieu, vous devenez colérique. C'est ce que vous êtes. Chantez bien, mais quand on dit, voilà, les saintes qui disent ça, c'est la haine. Nous, c'est pas comme ça, frère. Nous, c'est comme ça. C'est à ce moment-là que vous devenez des docteurs. Et puis, vous sortez. Gloire à Dieu, allez, j'aime Jésus. Vous pouvez même faire tomber le meilleur ici. Il, il soit loué, alléluia. J'ai dit, mais tu dis qu'il soit loué, mais il est là. Il te dit que. Ah non, celui-là, je ne le veux pas. Maintenant, vous pouvez comprendre, frère et soeur, que la Odyssée, c'est l'âge le plus difficile. Parce que vous dites l'aimer, mais vous le laissez dehors. C'était écrit à mais nous le vivons. Nous les vivons. Nous n'aimons pas Jésus, mon frère. Nous aimons les bénédictions de Jésus. Nous aimons les guérisons de Jésus. Parce que quand il fait, il nous donne ce qui nous plaît à nous. Quand il nous dit ce qui nous plaît, alors il est le meilleur de Dieu. Et à un certain moment, il nous dit quelque chose qui ne me rencontre pas notre façon de voir. Et on commence à dire, bon, je me pose bien la question, est-ce que c'est vrai ou pas Et pourtant tu sais que c'est quand même vrai. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture Vous êtes avec moi Merci beaucoup. Dans le livre de, de Timothée au chapitre 4. On nous dit bien clairement, c'est pour ça que quand vous lisez, faites attention, ils le détourneront. Qu'on va détourner leur oreille. Ils le détourneront. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que c'est la vérité, mais tu ne le veux pas parce que ça correspond pas à l'oreille de la vérité. Pour se tourner vers. Tu fais un choix conséquent. Et alors, vous, vous remarquerez très bien que. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10, je pense à partir du verset 25, il dit « Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de quoi ?» On se détourne l'oreille, hein Qu'est-ce qui nous reste C'est pour ça que vous devez faire très attention. Ne jouez pas avec Dieu. Vous trouvez, c'est simple, on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut, on s'élance, on puis on va revenir rentrer. Non, messieurs, tu as fait, tu es parti, et tu veux rentrer la porte déjà. Souvenez-vous des, des vierges. Cinq sages, cinq fois, nous sommes toujours dans la sémence. Esaïe 30, verset 23, nous entrons dans la sémence, que nous l'avons lu, pour que vous puissiez bien comprendre et quand bien vous entendez, vous devez rester dans cette position-là. La sémence de Dieu est livrée. Les fils de Dieu et les fils du malin. Les caractéristiques et leur nature. Afin que vous puissiez vous examiner vous-même. Parce qu'on ne doit pas toujours être là. C'est et mon frère fait. Mon frère ordre avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai dit, cette année-ci, les choses vont changer. Vous savez, frères et sœurs, je vais quand même vous faire quand même savoir une chose. Quand on vous dit de faire quelque chose selon les scènes écritures, que vous soyez dans l'Église, que vous ne voulez pas le faire, que vous trouvez des raisons, vous savez ce qui va se passer <rire> On va vous livrer au diable. Et ça, on va le faire, frère. Je vous ai dit que cette année-ci, il faut qu'il y ait de l'ordre. Je vais vous poser la question, frère. Si je vous livre au diable, c'est écrit. Qui va vous faire sortir Vous bombez la poitrine et vous vous prenez pour les plus importants. Vous pensez que vous avez les droits de faire ce que vous voulez. Mais les choses ont changé. Lisez bien les Saintes Écritures. Priez que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir vraiment vous mettre en ordre dans toutes les choses dans lesquelles vous êtes. Parce que les choses ne seront pas pareilles. Je viens de vous le dire. Parce que je prendrai la décision de livrer à Satan. Vous livrez. Si vous ne voulez pas vous mettre un eau dans ceci et que vous donnez des on vous livre et on vous fait sortir. On ne peut pas garder les choses en désordre ici pour permettre aux autres de pouvoir dire parce que lui, il a fait, on l'a pas fait. Puis on doit continuer comme ça. Je vous l'annonce aujourd'hui que vous devez savoir. Et vous, et vos parents, et tout le monde. Oui, messieurs. Je vous l'ai déjà dit, frère et soeur, que je ne suis pas quelqu'un qu'on aime. Vous aimez m'aimer aujourd'hui, demain vous allez... Je ne vis que pour l'évangile, frère. Si vous aimez la parole, nous nous aimons. Si vous n'aimez pas la parole, c'est difficile en fait. Alors, alors nous regardons, comme les scènes écritures les dit dans les actes chapitre 3, je trouvais les temps. Hein? Nous étions donc partis sur oh, la repentance. Alors, au oh, verset, donc... Oh, 19, il dit, « vous donc. Et vous savez que, parce que souvent on va dire, mais frère, il mais oui, vous savez que livrer à Satan quelqu'un, c'est dans la Bible-là. Et vous savez dans quelles conditions c'était passé. Aïe, ah, y a. C'est important, frère et soeur, j'ai dit, les choses ne vont plus rester pareilles. On a toujours avec les choses de Dieu. On doit maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. Verset 19, repentez vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc. Corps <rire> afin que, maintenant regardez bien, prêtez donc attention à l'écriture, afin que de temps de rafraîchissement, vous entendez, oh, d'abord parler de répentance, non Répentez-vous donc et convertissez-vous hein, pour que vos péchés soient effacés. C'est merveilleux ça. pour que nos péchés soient effacés. Vous, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ces choses. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, nous l'avons lu la fois passée. Regardez bien. Hébreu, donc au chapitre 10, disons cela, c'est dit ça. Voilà. Alors, il dit, vous permettez, j'irai dire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous vous souvenez Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que, ceux hein, qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Vous entendez cela Vous entendez Mais les souvenirs des péchés rédouvelés chaque année par ces sacrifices, car il était impossible que les saints, vous entendez, des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici donc où je viens. Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi pour faire au Dieu. Nous l'avons entendu, j'ai dit. Hein? Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta... Écoutez, il, dit, il abolit ainsi la première chose pour établir là, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi Par l'offrande du corps Jésus-Christ, une fois pour. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car à Paris, une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont... C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écris dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de quoi Ni de quoi encore Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour... Uh... Le péché. Pour qui l'a-t-il fait Il ne peut pas sanctifier le fils du malin. Vous me suivez très bien. C'est pour ça que quand on nous parle dans les actes 3, on doit bien comprendre la manière dont les paroles sont utilisées, placées et agencées pour que vos péchés soient effacés. Dites-moi, frères et sœurs, quel est le fils du malin dont le péché peut être effacé Parce que d'abord, pour que tes péchés soient effacés, il faut que tu l'acceptes. Ces sacrifices qui a été accompli à Golgotha, que c'est pour toi qu'il est mort, et que c'est pour toi qu'il a souffert, et tu pleures, tu l'acceptes effectivement à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Mais un fils du malin. Non, non messieurs. Alléluia. Amen, amen. <rire> que Dieu nous aide. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons à aimer le Seigneur. Et surtout, accepter quand Dieu nous réprimande. Car on te dit, sœur, ta jupe n'est pas bonne. Tes poitrines sont toujours dehors. Et ceci et cela ne te fâche pas. Mmh. Et quand on dit aussi, frère, tu portes des pantalons serrants avec derrière comme un pamper ne te fâche pas. Mmh. Accepte, bon Seigneur, corrige-moi. Je ne porterai plus des pantalons comme ça parce que je dois être correct et normal et propre, effectivement aussi. On te dit aussi, ne porte pas des vêtements d'homme. Tu n'as pas dit, ah, oh, vous savez, comme à l'époque, oh, frère, tu sais que maintenant, il y a des pantalons avec Tirette ici, avec Tirette là. Et vous, les hommes, ce n'est pas, pas de problème. Si tu trouves des pantalons qui sont pantalons femmes, tu pas. Parce que la personne veut faire quelque chose. Vous <rire> Je si vous l'ai toujours dit ici, si répétez encore. Dieu n'a jamais obligé personne. Ne vous sentez jamais prisonnier. Si vous vous sentez prisonnier, ce n'est plus bon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Pour vous dire que vous êtes libre. Il ne faut pas vous sentir que non. On fait quelque chose parce qu'on aime c'est jésus. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacer ce qu'il a fait notre Dieu quand nous reconnaissons effectivement ce qu'il a fait pour nous, ce qui est par une seule offrande. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés aussi. Amen, amen. Vous dormez. Alors regardez très bien les versets suivants qui disent dans le toujours doit la pensée de la sémence de Dieu et livrée. les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et n'oubliez pas, après avoir accompli la volonté de Dieu, il dit mon juste, le juste, vivra donc. Nous devons savoir aussi qui est juste. Alors il nous dit aussi, hein, afin que, vous me suivez, des temps de rafraîchissement viennent donc de la part du Seigneur, n'est-ce pas Et qu'il envoie, c'est lui qui vous a été destiné. On dit bien qui c'est Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que le monde attend Jésus Parce que le monde appartient au malin. Les fils du malin sont ceux-là qui sont dans ce monde et vivant dans ce monde. Ils n'ont pas besoin de ces Jésus de Nazareth. Ils ne l'attendent pas en fait. Ils ne sont pas intéressés. Et qui attend ces Jésus Mais C'est bien toi étant aussi en cet endroit, lui il peut même pas se permettre de voir s'asseoir ici, il dit, regarde d'abord le mur, il regarde tout ça aussi, il dit, mais c'est comme notre frère Adam qui est en, en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il nous a envoyé un témoignage aussi en, en vidéo, je pense aussi qu'il a fait cela. Je pense que le docteur là, peut-être qu'il va vous faire parvenir cela. Et encore le témoignage qu'il nous a vécu là-bas. Et, et la voix qui lui dit, parce qu'il a dit, oh mais l'église de Frère Fessé, c'est vraiment petit, petit, petit, petit. petit. Oh, Peut-être que beaucoup d'autres n'ont pas entendu cela, on va vous le donner, et vous, vous allez entendre. Mais je crois que notre frère qui s'est là lui, ici. Oui, c'est ça. Bon, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Il faut entendre aussi, monsieur, que C'est bien ce que Dieu révèle à ceux qui sont au loin par rapport à vous qui êtes assis ici. Quand même, poser la question, en fait, en réalité, comme ça. Et puis il dit, mais.. mais ah, l'église est difficile, il fait difficile, mais c'est petit, petit, petit, je crois, ils sont petits, petites petite églises. Alors la volée dit, mais c'est ce que les yeux de l'homme voient. C'est plus grand que cela en fait. Et pour que gens comprennent que ceux qui l'attendent, ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue. Mmh vous vous rassemblez dans un endroit comme ça quand on le regarde ça ne signifie absolument rien et nous nous savons ce ne sont pas les bois et les briques afin que qu'ils envoient celui qui vous a été donc destiné. Et je crois que nous avons lu déjà cette écriture aussi en prenant la version anglaise effectivement. Celui qui vous a été donc prêché, présenté. Il n'y a pas eu un autre nom. Parce qu'il ne peut même pas y avoir deux. Non. <rire> Alléluia. Aïe Jésus mon roi.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 Quel bon nom. Quel bon nom. Que celui des manuels. Vous l'aimez Les venons, nous allons prier. Tadre Père et précieux sauveur. Ce matin, nous voulons encore te dire merci pour ta grande bonté, tes grandes compassions encore pour ton amour. Au Seigneur Jésus, que les tableaux que tu nous dresses devant nous, Père saint Dieu, que aucun homme ne pouvait pouvoir le savoir, mais seul toi qui nous révèles effectivement aussi, Seigneur, tes descends afin que nous prenions conscience de ce que toi, tu es pour nous, Père saint Dieu. Et dans ce temps où nous sommes, mon bénéme Père saint Dieu, Seigneur, les temps sont devenu tellement si mauvais. Mais nous te remercions encore, mon roi. Pour ta parole, pour ta puissance, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour ton autorité, pour la restauration, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur, je t'exalterai de toute mon âme, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour ce que toi tu es, Père. Bénis mon frère et bénis aussi ma soeur. Bénis tous nos précieux frères qui sont aussi en connexion. Je pense à mon précieux frère Jonas, mon roi, que tu le bénisses là où il est. Père Saint-Dieu, que tu le protèges, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Combien j'aimerais autant qu'il puisse encore être là de retour, Père Dieu. Bénis aussi ta fille, mon bénémoine Père Tébissant. Nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu fais, Seigneur. Tous nos précieux frères de ça qui sont en connexion et qui sont dans différents pays, mon roi, à différents endroits, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui ce matin était aussi en connexion, bénémoine Patébissant. Je prie aussi pour notre précieux frère Adam, qui est en quand tu vois, mon frère Nzi, Père Tu ma soeur Mélanie, tout ton peuple, bénémoine, personne Dieu, tous tes enfants, mon béné -père, son Dieu, dans différents pays, différents endroits, qui soient aussi bénis. Merci pour le porte que tu ouvres encore davantage. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Nous nous réjouissons encore de toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, de ta bonté et de ton amour, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu es le seul Dieu, le seul roi que nous aimons, mon bénévole Père Saint-Dieu, le seul sauveur que nous avons, mon bénévole Père Saint-Dieu. Aide-nous encore à voir encore clair, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, sonde-nous, éprouve-nous, mon bénévole Père Saint-Dieu, et connais vraiment nos cœurs, mon roi. Pardonne, pardonne, mon bénévole Père Saint. -Dieu. Soutiens, mon Père Saint. -Dieu. Je te loue de tout mon cœur, mon roi. C'est vrai que les choses ne sont plus faciles. Père du Bissau, nous tellement si différentes, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon de Père Saint-Dieu. C'est de ta parole que nous avons besoin, Père. Ton image, ta parole à toi. Tu es vraiment précieux, mon mon Père saint pour chacun de nous. Sois béni, sois glorifié, et sois exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. La semaine prochaine, je suis donc parti. On voyage ton corps. En Espagne et il y a vraiment une urgence pour laquelle on a demandé que je sois là-bas. Prier effectivement que le Seigneur m'aide aussi et que bon c'est aussi une situation qui n'est pas facile. Mais on a insisté aussi pour, pour que pour je puisse quand même aider aussi. Enfin que donc je partirai le jeudi, mais mardi, par la garde du Seigneur, je serai donc avec vous. Je vais parcourir quand même aussi quelques. Oui, les distances aussi, comme vous savez, vos frères aussi de Bilbao euh, avaient insisté aussi que les seigneurs agissent aussi là-bas, et tous ces anciens-là se rassemblent aussi. Ils ont besoin de vos prières aussi. Je crois que le Seigneur nous soutiennent donne aussi la force. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Dieu vous l'a mardi, hein. <rire> Dieu te bénisse encore. le numéro 50 allez faire numéro 50 50 en rêve où j'allais près du lac m'asseoir où la rive était isolée à où descend la pêcheur du soir des montagnes de la Galilée Et là je voyais parfois l'étranger familier de la solitude L'ami du pêcheur et du péagé Entouré de l'amour, dis-tu, je le suis, je le suis, je l'écoute, et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour Oui, mon amour seulement, par le temps de moi, m'engageant à le servir toujours. Au matin j'ai voulu savoir Ce que dit de l'Écriture C'est là que l'entend, la la peut le voir C'est donnant à nous sans mesure. Et il règne en portant Nos mots qui partent. De ma vie Les sièges mouvement mer se verrie qu'elle est vengée Je le suis Oui je l'écoute et je l'aime Mais comment lui pouvait mon amour Oui mon amour seulement par le don de moi M'engageant à le servir toujours Oui, je le suis Et comment lui pouvait mon amour Oui, mon amour seulement Pas le temps de moi M'aime M'engageant Silence, sagesse, l'une crève, secours, conseiller, il me suit dans sa peau et sans doute, sa voix sans regard, sans pouvoir, sans cœur, autour de lui, ne suis pas matinée, il juge, je suis tout, c'est-il. Si